qui qui a loupé la Saint-Valentin ce soir si tu as manifeste toi tout de suite on va on va s'exprimer ensemble parce qu'il y a des connards qui nous ont fait louper ça fait au moins six c'est temps, on loupe le jour de l'amour pour des personnalités dont nous devons dire. Des choses. Ah, si, si tu as vu le match, manifeste-toi. Manifeste-toi avec des likes. Des likes, like-on-nous. Voilà, like, like en anglais, c'est aimer. Et aimons-nous le jour de la Saint-Valentin. Aimons-nous. On voit des likes. Manifeste-toi, commente sur la question que je viens de te poser Je réitère mon demandement Qui a vu le match Qui a loupé une soirée caliente avec sa femme ou son mec Pour ce qu'on a vu là euh, euh, dis, dis, dis oui, dis non, mais dis quelque chose Alors premièrement je tiens à m'excuser auprès de la communauté qui me suit par rapport à ce format qui existe depuis quelques années maintenant, les débriefings du coach Mwaka. Malheureusement, avec le travail qui m'incombe, je n'ai pu honorer mon engagement vis-à-vis -vis de vous-même. Mais heureusement, parce que à l'heure actuelle, je pense que je serai en train de communiquer avec vous à travers un 3310 Tellement ce pauvre smartphone avec lequel je communique ne, ne serait plus en vie. Perdu contre Lance, j'étais là. Rennes, Marseille, Monaco, j'ai vu, j'ai vu le débriefing sur YouTube. Heureusement, j'ai pas fait le. Donc, je tiens à m'excuser et je tiens aussi à te proposer, si ce jeudi. Envie par rapport aux grèves où tu es sur Paris où tu as une voiture de venir me voir. Il y a mon nouveau spectacle Père de famille où je m'exprime autour de ma de ma paternité euh, euh, récente. Donc, nous allons débriefer ensemble la défaite du Paris Saint-Germain lors de ce match de 8e de finale à l'aide de Champions League face au Bayern de Munich. Alors, moi, je Christophe, j'ai une très grande estime pour toi. Je sais que tu es en galère. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont en galère depuis 2023. Je sais que là, tu es en train de faire un dos tellement rond qu'on pourrait rouler dessus. C'est un début d'année de, de, de, catastrophique. Mais je, je ne t'en tiens pas rigueur à 300%. Je t'en tiens rigueur à un certain pourcentage, mais je ne te déteste pas. Pas encore. D'accord Non, je te le dis. De, de moi-même, je te le dis, Christophe. Mais... Il y a des salopards. Je ne sais pas si toi, peut-être, tu as un salopard caché. Donc si Kylian Mbappé ne joue pas, vous êtes comme des qu'on retrouve dans un bateau qui est parti manger des appâts pris dans le filet. Vous ne survivez pas. C'est-à-dire que Kylian Mbappé est l'oxygène de ce club. Mais quand il va partir, quand il va partir, qu'allons-nous devenir Qu'allez-vous devenir On a joué 70 minutes, 60, si c'est 60, sans tirer un fois au but. Chez nous, c'est là, c'est une, c'est une misérable. Vous êtes les misérables. Jean Valjean, c'était vous dans chacun de mon quand je t'ai vu, quand je t'ai vu, les maps pendant cette première méthode, j'aime plus quoi dire, frère. Tu l'un des plus grands talents cachés de l'histoire du football. Pourquoi Dieu est parti donner le talent à toi Un connard Il y a des champions sur cette terre Jésus, j'étais là J'étais là en 86 Pourquoi t'as... Mais avoir ton huitième ballon d'or Cours un peu fais, fais semblant Pourquoi tu nous abandonnes comme ça au premier programme Quand tu fais ça j'ai envie de te De raser ta barbe à blanc frère Sans sabot J'ai envie de te couper les cheveux Tu ressembles à Krillin frère Et puis Christophe Franchement Jair il est terrible Ça c'est l'avenir du club Mais pourquoi tu mets en galère comme ça Le gars il a, il a aucun muscle sur le corps tu vas le faire affronter des des, des, des grosses cas des des des, des, des il se fait il se fait balader comme si comme si comme si comme si c'était Rémi sans famille même s'il est capable de faire de très belles choses il tient pas encore le ballon comme euh, comme un Vettignan ou, ou un Fabien un Ruiz réfléchis les fois Christophe pourquoi t'envoies le petit en galère comme ça Sinon je te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe T'as des problèmes avec ta famille Le seul qui est sorti du nom en première mi-temps, c'est Danilo. Voilà. Et acharafarachara là Toi, tu es en train de montrer ton vrai visage Toi Toi, tu es en train de devenir vraiment l'imposteur latéral droit. Vraiment, mais comment est t'a tout fait Comment t'a amené il t'a amené dans la forêt de Fontainebleau. Il t'a amené dans le centre commercial de Rubel. Il t'a amené à lieu Saint chez sa famille. Il t'a amené à pied à la gare de Melin pour prendre le direct pour aller à Goussainville. Il t'a amené là où il voulait. Là où il voulait. Et puis on prend ce but. Avec Nino Gomez, je t'en veux même pas, euh, Nuno Mendes, là. Je t'en veux même pas, frère. Je t'en veux pas. On prend un but, frère. Hein. Je sais pas si c'est en début de deuxième mi-temps, si c'est fin de deuxième mi-temps. Je sais plus, frère. Mais il y a Kipembe qui est rentré sur le terrain. Avec son crâne rasé, là. Ils sont pas capables de communiquer. Vous êtes 18 défenseurs dans la surface. Vous pouvez pas le dire. Il y a un saut au deuxième poteau. Nulio, regarde, il y qui est à toi. Il a 19 ans. D'accord Il est encore en train d'apprendre le football, le type. Soyez indulgents, communiquez. Marquis, qu'est-ce qui se passe, Marquis Qu'est-ce qui se passe Le seul moment où on commence à souffler, c'est quand on arrive à la 56e, et on voit Kylian Mbappé qui commence à enfiler le maillot. Voilà on prend le but, Kelly Mbappé est en train de mettre le maillot, et là, je te jure frère, c'est comme si, c'est comme si on avait fait un record du monde la les gars. Pendant, pendant de 60 minutes, on était en train de respirer avec le trou du cul, vraiment. C'est-à-dire, ça sentait mauvais il n'y avait rien qui allait, Christophe, Christophe Gadier qui oublie de jouer, comme il jouait en 96 avec Saint-Étienne, nous, nous Paris Saint-Germain qui laissons le, la possession du ballon à l'adversaire, comme si nous, on était en District 3, frère. C'est la honte La honte Si un joueur majeur qui n'est pas là, vous n'êtes pas capable de jouer, on joue comme si on était à Saint-Étienne, nous Pas un pour révolter l'autre Heureusement, il y avait Danilo, crâne de Malteser, qui a essayé de faire des choses. Quand Kylian rentre, là, tout change. Tellement tout change, des frappes, des, des, des dédoublements. Nuno Gomez qui se prend pour Ronaldinho, qui dribble tout Munich. Pour à un moment donné, faire une passe en retrait Mbappé, qui marque. Malheureusement, connard de VAR, même si c'est un très bon outil, nous refuse le but. Comme ça, jusqu'à 90, mais on perd. C'est joué Kylian. Vous faites jouer quelqu'un qui est malade, qui est blessé. Archa Farachère Kimi, quel est frère Encore si c'était décisif offensivement. Tu mets plus un pied devant, Sarah Farah l'Allemagne Venez on, on débrief on, on, entre nous là Venez on se dit deux, deux trois trucs Venez on dites moi ce que vous avez ressenti là si vous, si vous êtes en colère si, si, si, vous, si, vous, si vous espérez, si vous pensez qu'on va passer, dites-moi ce que. Heureusement, j'ai pas vu les autres matchs avant, là, le truc de Marseille, là. Les... Merci, euh, Dorilas, pour les étoiles. Tu me, tu me soulages un peu. Balam, Bafelouar, Chararaf. Quel, quel, vie, il est venu mentir, se sont sévés, là, mais. Pourquoi tu fais ça? Tout le monde le dit. Même à la Samedi, Akimi a souffert. Il n'a pas souffert. Il est mort. Il est mort. Il y a le SAMU sur le terrain. Il est mort. Il n'aime pas rentrer en deux habitants. On l'a on on changé. Ce... On ne sait pas il est où. S'il est en train de respirer avec une, avec une centrifugeuse du côté de, de, de Buzaval, on ne sait pas il est où. On ne sait pas il est où. Boris mais s'il n'a pas fait d'effort. Il nous a abandonné. Il a commencé à jouer que quand Mbappé est rentré. C'est pas gentil. C'est pas gentil, t'es du monde Tu dois monter l'exemple Tu dois monter l'exemple Don Donnarumma, c'est pas un gardien, putain J'avoue, le but comprend qu quand même Il fait des arrêts comme s'il si était Thomas Price Il fait des arrêts incroyables à Monaco, on devait en prendre 8 Il en sort 14 même pendant le match-là, il se, se prend un ballon, une savonnette sous le bras comme s'il était en prison. Comme s'il demandait à avoir des rapports avec quelqu'un. Il laisse passer le ballon. Tu voulais coucher avec quelqu'un ici. Tu fais des arrêts là puis tu... J'ai des voisins qui arrivent et commencent à me prendre pour un fou ici. Oh. Balems, Bayern est prenable. Bien sûr, ils sont prenables, bien sûr. Comment ils ont dansé la, la Zumba, là, les, les 15 dernières minutes, bien sûr. Mais sans, sans, sans, sans Kylian. Imagine, il se reblesse, il fait une rechute. Mais on est foutu. vous avez vu, que sans Kylian, on est... est... Ça me fait mal de penser que sans joueur, on dirait... C'est devenu le prophète de l'équipe. Donc vraiment, prophète Prophète Kylian. Hein, Je ne sais pas si c'est quelle apôtre, si c'est le 13ème apôtre. Sans lui, nous sommes perdus. La lumière était teinte. D'abord avoir Neymar, mais si la lumière était teinte sans lui. Bon, voilà. Allez, on va aller dormir. On espère que les choses vont aller mieux. Que le 26, on tabasse Marseille là parce qu'ils nous ont bien cogné. Bravo à eux. Et puis voilà, en tout cas n'hésitez pas, si tu es dans Paris ce jeudi, il y a le lien dans la vidéo, venez voir le spectacle Père de Famille, je vous fais des bisous même si je suis en colère.